et yo tous les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour les CD numéro 63 en ma compagnie donc pour un petit clip sur Nuketown donc je vais poser mon petit insert au niveau du camion je vais louper un premier tir <coughs> je vais faire une single, single, single encore une fois collade pour la 5 OS et je vais retirer une balle au cas où il y en a rien et boum je refais une petite quad OS donc voilà ça c'était tout pour moi ensuite le fail qui est fait par Laze euh, Sur standoff Avec son petit balista En camouflage rogue Si je ne dis pas de conneries. Il va nous faire euh, Une collate shot Une triple shot Et il va louper La collate shot Voilà Pour offrir Nous enchaîner Un petit peu de kill euh, En single Voilà voilà C'était tout pour nous Excusez nous pour le retard On a un petit peu euh, Un week-end chargé On est désolé Donc euh, Mais bon Comme on dit Mieux vaut tard que jamais C'était Tipsowiz Bises